Alors, s'il y a une seule, une seule chose à retenir pour cette Coupe du Monde, je dirais euh, la chevauchée fantastique euh, des lions de l'Atlas. Ah ouais, non, franchement, c'est une chevauchée euh, magnifique, magnifique. Et ils ont fait un parcours... Euh, euh, je, je crois que euh, le Maroc a fait le, le, le meilleur parcours de, de, de, de, de, de, de l'histoire de la Coupe du Monde. Oui, je crois qu'on est champion du monde des parcours de la Coupe du Monde. Oui, parce que quand tu vois depuis... Euh, depuis les Califs, jusqu'au jusqu demi-finale, personne n'a pu marquer un but contre le Maroc. C'est dire à quel point l'équipe elle était fantastique, elle était magnifique. Et euh, quelque part, le Maroc a battu l'Espagne. L'Espagne a déjà été champion du monde. Donc à ce moment-là, le Maroc était champion du monde par les faut dire, ouais, Zama, Zama, le dire, le Maroc a battu aussi le Portugal, et donc à ce moment-là, le Maroc était champion d'Europe de, champion par un ricochet. Voilà, donc euh, je pense que c'est un parcours à féliciter, c'est la seule chose à retenir de, de cette Coupe du Monde, parce que les, les lions de l'Atlas nous ont fait vibrer, nous ont fait ressentir des vibrations vibrantes qu'on n'avait jamais osé vibrer avant. Et donc euh, voilà, c'est quelque chose à féliciter, j'aimerais justement dédier ce parcours à, à tous les Marocains, à, à tout le monde arabe, à tous les musulmans, et voilà. Il no? Y a l'Afrique, il y a l'Afrique, il